Oui, bien bonjour. là c'est un grand jour, bon moins. On a maillé, maillé avait la plus belle jeune fille de la planète. qu'elle découvert après. Mais c'est vrai que, bon, pour ça on fait la peine, pas d'importance. L'amour, c'est tous les jours. Et là où un mec qui a grandi qui a grossi, c'est un bel jour, quand en cas marié, ah, Donc qu'il y a avec qui tout à Voilà. Alors, je dis là, c'est je vois Maï, moi, mon Dieu, en content, en content, en respect que tout le monde est passé bien, parce que depuis le temps que je joué la ça, depuis le temps que j'ai joué ça, mon Dieu, on peut tout le monde, en font les dépenses, pour pouvoir recevoir toutes les amies à toutes les familles à Et ce jour, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc, j'attends de dire oui. Et toute la Guadeloupe entière, Attendre à mon jeu. Bonjour, bonjour, je suis là, je suis prête. Hein. Pour en faire dire oui, hein. Depuis le, le temps que j'apprends ce jour, pas de niveau Et le marié, ben, c'est Patricia oh. Rassel. <rire> Et pas avec ses enfants. Okay. Lui et que lui et que lui. Très bien, donc très heureux de cette cérémonie. Très heureuse, très heureuse. Malgré tout, la vie n'est pas facile, rien n'est facile, rien n'est donné dans la vie. Mais il faut savoir la saisir, il faut savoir la chever, la voir. C'est ce qui est bien mon C'est bien ma vie, c'est bien mon père. Très ah bien, tout s'est bien passé, malgré des éléments perturbateurs, mais on a quand même résisté. Il y a une femme qui est venue de mon mariage, pour vous dire que mon mari avait sept enfants, mais je lui ai dit qu'elle se trompe de mari. Ce soir, c'est le mien et il restera le mien pour toujours. Et malgré ces sept là nous m'aillons quand même. Voilà. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus nous supporter aujourd'hui. Maintenant, place à la réception. Passe à la réception et tout le monde soit reçu. Peace. Ça s'est bien passé, hein? très belle cérémonie, hein? euh, une très belle expérience aussi. Hein? En tout cas, fier de ma femme hein? aujourd'hui, hein? parce qu'elle est qu'on dit, quand on dit euh, « à chercher les plateaux, des mônes là, à hein. Donc ça n'a pas été facile, hein? c'était un petit Djepp hein? qui a volé, volé, volé. En tout cas, je nous montrer que nous sommes pour le meilleur et pour le pire. Hein? Pour le meilleur et pour le pire, on l'a l'amour, c'est l'amour qui prôné. L'amour nous peut aller au-delà des choses. Hein? Donc euh, la population voit des au que hein? même si ni incident, ni tout ça qui n'y mais les où aimé, l'amour nous pareil, c'est exactement. D'accord chérie C'est quoi le c'est c'est Mariage réussi, c'est le bilan. De toutes les façons, sachez que au pays de Vaval, Carnaval, Bacchanal, ça se termine toujours bien. Donc, mariage réussi, les enfants, les sept enfants dont déclarés ont été reconnus, en fait, tout est arrangé. Et finalement, Adolphine sera belle-mère. Comme elle ne peut pas avoir d'enfant, puisqu'il a été déconseillé d'enfanter, puisqu'elle c'est inutile, donc, on a, elle, elle sera, euh, sera belle-mère, elle va élever les enfants de. de de, de son mari voilà donc ça se passe toujours bien au pays de carnaval Bacanal, scandale et voilà et c'est comme ça donc tout le monde qui a vu marié, marié bien, vienne marié au pays carnaval Bacanal. pas ni pour en forme de pauvres, pas ni de divorces ni rien qui mariage est ensemble, jusqu'à maintenant tous les mariages ont été célébrés à la mairie de euh, carnaval, à la ville carnaval Bacanal. mais ça a toujours tenu puisque bon c'est un mariage à carnaval. <rire>